Et un jour alors que je me reposais dans ma maison Je m'assoupissais là dans ma maison J'ai eu un sommeil J'ai entendu quelqu'un cogner à ma porte Fais vite et ouvre moi je veux rentrer dans ta maison dans mon rêve, je me suis levé et j'ai couru pour aller ouvrir. Et quand je voulais ouvrir la porte, il m'a dit ceci, tu viens m'ouvrir, est-ce que tu as préalablement nettoyé ta maison pour que j'y entre et je me suis retourné pour regarder dans ma maison Et il y avait beaucoup de saleté dans ma maison Et Il n'y avait même pas un endroit où je pouvais m'asseoir Alors je lui ai dit Bien aimé, je ne peux pas te mentir, ma maison est très sale Et il m'a dit Comme ta maison est très sale, je ne peux pas y entrer et je suis, je rentre mais seulement j'avais quelque chose à te dire va chercher la Bible tu vas lire dans 1 Pierre 4 de 3 jusqu'au 7 et cet homme est parti 4 1 Pierre 4, 3 e verset jusqu'au 7 Et il est parti. Et j'ai sursauté. Je cherchais pour voir la personne, il n'y avait personne. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver, afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Attendez, je vais vous dire sur mon témoignage. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. j'aimais mets tant ma religion. Ça, Vraiment beaucoup. Et je me suis marié dans cette religion. Ok, je me suis marié en 1967. Et je croyais vraiment que je suis chrétienne et je vais au ciel. Et chaque jour, je me réveillais et j'allais à l'église. Et je me promenais chaque jour avec mon chapelet. Et vraiment j'étais pleine de moi-même Et je me disais à moi-même en me glorifiant Que j'ai une très très bonne religion Mais seulement ma, ma, mon salut comment est-il venu Et un jour alors que je me reposais dans ma maison Je m'assoupissais là dans ma maison J'ai eu un sommeil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 et j'ai sursauté je cherchais pour voir la personne il n'y avait personne j'ai ouvert la porte et j'ai couru par dehors et j'ai cherché partout je n'ai vu personne je n'ai pas compris ce rêve je suis rentré je ne connaissais pas la Bible je me disais, qu'est-ce que je vais faire Je me rappelais d'un garçon qui allait prêcher de maison en maison avec sa Bible. Comme je me suis rappelé que cet homme avait la Bible, je suis allé vers le garçon. Je lui ai dit, bien aimé, est-ce que dans ta Bible, là, il y a un pierre, 4 de 3 à sept Elle a dit, oui, oui. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me lire ça Et Il m'a lu. Je n'ai rien compris. Je lui ai dit, mon rêve, m'a dit, le rêve que tu as vu, la maison sale que tu as vue, ce n'est pas la maison où tu habites. C'est ton cœur. Et la saleté, c'est le péché en toi. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est en train de cogner à ton cœur. Et Je lui ai dit, Frère, je lui ai dit que moi, je suis chrétienne 100%. Je, je suis né dans une religion. J'ai grandi dans une religion. Je me suis marié dans une religion. Et toutes les fois que je fais le péché, je veux voir le prêtre. Pourquoi tu me parles encore de péché Et cet homme m'a dit, Sœur, Crois à la parole de Dieu de Confesse ton péché Et Jésus rentre en toi Je me suis fâché je suis rentré chez moi Et mais seulement Dieu me cherchait Ce n'est pas moi qui avais cherché Dieu Dieu me cherchait Arrivé à la maison Je voulais juste chasser ces pensées là Mais Dieu n'a pas voulu Oh je manque j'ai nettoyé ma maison à partir du haut jusqu'en bas. J'ai nettoyé les choses de la maison pour que ma maison soit propre. Dieu n'a pas besoin de ta maison. Dieu n'a besoin d'aucune autre chose que ton cœur. Et j'ai manqué la paix, je suis allé prier. J'ai pris mon chapelet. Le premier tour, j'ai terminé. Il n'y avait pas de paix à moi. Deuxième fois, je retournais, j'ai terminé. Toujours pas de paix. J'ai laissé le champ. J'ai vaqué à mes occupations. J'étais en train de préparer là-bas. Quelque chose est descendu en Je moi. Je commençais à trembler. Je commençais à pleurer. Je commençais à prier comme jamais auparavant. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai reçu la, le Saint-Esprit alors que j'étais encore dans l'église catholique. Et Dieu m'a dit. Confesse ton péché. Et confesser, c'est laisser aussi. Ok. Confesser, ce n'est pas aller chanter devant le prêtre ce péché. C'est confesser et abandonner. On a dit tu t'appelles euh, créature de Dieu. Oui. Certes, tu es créature de Dieu. Oui. Mais seulement tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu fait la volonté de son père. Mais seulement toi, ce que tu fais, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ah, je suis sorti et je courais en pleurant pour chercher un pasteur. Parce que le prêtre n'était pas là. Et alors je suis allé voir un pasteur, c'est lui que j'ai critiqué, je disais que c'est un protestant, celui-là, je le méprisé. Et c'est vers lui que je suis allé. Je lui ai dit mon rêve J'ai confessé mon péché Et après il a prié pour moi Et je suis rentré avec joie dans mon cœur Je suis resté dans la mouvance du Saint-Esprit Et mon, mon, mon mari est toujours catholique, à catholique Et la nouvelle est arrivée juste à l'église catholique comme quoi elle a reçu le Saint-Esprit et elle ne prie plus Marie elle a jeté son chapelet et elle n'est plus dans la bonne voie on m'a appelé on est parti avec mon mari on m'a demandé qu'est-ce qui t'est arrivé je leur ai dit j'ai reçu le Saint-Esprit et Dieu me conduit dans la prière on m'a dit mais pourquoi tu as abandonné la prière de Marie et le chapelet je leur ai dit Maintenant j'ai pris selon que le Saint-Esprit me conduit Et on m'a dit là ce n'est pas le Saint-Esprit Là c'est un mauvais esprit que tu as accueilli à Genouta on va prier pour toi et puis on va te donner de l'eau bénite et cet esprit là va sortir je leur ai dit moi je ne suis pas possédé je n'ai même pas besoin de cette eau bénite parce que celui qui est en moi il est plus grand que cette eau Hallelujah. Amen on m'a dit, on m'a chassé. Sors. On a, on a dit à mon mari Rentre avec ta folle. Elle est devenue folle. Je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Ah, quand j'étais au milieu de vous avec mon péché, vous m'avez trouvé comme vivant. Voilà qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Vous avez trouvé que je suis euh, folle. Que Dieu vous bénisse. Je suis allé dans une église pontécotique. On m'a vraiment accueilli. Le pasteur a prié pour moi. Il m'a conduit comme un marché dans le Saint-Esprit. Après trois mois. Trois mois après, Et il m'a parlé du baptême dans l'eau par immersion. Je lui ai dit non, non. Non, moi, on m'a déjà baptisé. Dans l'eau, en, euh, en esprit, je ne, on ne peut plus me baptiser une seconde Et fois. Et dans mon église, on nous prêchait. Si tu te fais baptiser une seconde fois, tu prends deux croix. J'ai dit, mais ces deux croix-là, comment je vais les porter et j'ai refusé On m'a chassé Je suis rentré dans ma maison Le problème n'est pas un problème est rentré. Là, mon mari était catholique. Ah, mon témoignage est trop grand, je suis. Mais seulement je veux vous dire comment j'étais morte. Et après quelques temps, mon mari aussi est sauvé. À l'église catholique, il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu la, la puissance du Saint-Esprit. On les a aussi chassés. Alors, on a commencé à prier ensemble avec toutes ces personnes qui étaient chassées. Nous n'étions pas de l'église catholique. Nous ne sommes pas des protestants. Mais seulement nous étions en train d'adorer Dieu en esprit. On a eu beaucoup de problèmes avec les églises. On est allé prier. On, lui, on demandait à Dieu, Dieu, dis-nous ce que nous devons faire. Alors, on demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que ce qu'on a reçu C'est réellement un esprit qui vient de toi Mais pourquoi on a beaucoup de problèmes à cause de ça Dis-nous, si ce n'est pas le Saint-Esprit, pour qu'on rentre à l'église catholique. Ou bien, si être baptisé pour une seconde fois, ce n'est pas un péché, pour qu'on aille on est allé prier. Wengi. Nous étions nombreux. Juma Une semaine durant, ha Dieu ne nous a rien. Kunyo. On ne mangeait rien et on ne buvait pas. Watu et nous avons perduré là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont fatiguées, qui sont rentrées. Watu et nous sommes restés à 12. Et il y avait euh, euh, sept... W oui, sept hommes, huit, huit hommes plutôt, et quatre femmes. Et nous sommes allés en brousse. Nous nous sommes dit on ne va pas manger à tout à coup, Nous n'allons pas boire à à Et nous n'allons pas rentrer à la maison e Jusqu'à ce que Dieu nous dira Ce que nous devons faire Nous sommes rentrés nous nous Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour Nous étions en prière Mimi si Moi je n'étais pas malade Lakin, Là on était à genoux j'ai vu deux personnes venir. Oh, des merveilleuses personnes. Na Ils avaient une joie éclatante. Ils avaient un amour qui pouvait les toucher. Ils étaient très beaux. Ils n'étaient pas des blancs, ils n'étaient pas des noirs, ils avaient un visage exceptionnel. Ils sont venus là où j'étais à genoux, ils m'ont dit lève-toi, partons. Moi j'étais, je voulais vraiment partir avec eux, parce que j'avais vu des gens, qui était particulier. Alors que je voulais me lever, je sentais que je pesais beaucoup, je ne pouvais pas. Juste à cet instant-là, je leur ai dit Moi, je pèse beaucoup, je ne pas. Mais j'essaye de me relever, je ne parvenais pas. On m'a dit Attends un peu. J'ai vu comme si j'étais habillé d'un manteau lourd et tout d'un coup j'ai vu comme on m'a enlevé ce manteau là on l'a laissé et quand ce manteau est tombé je me suis senti très légère et, et tout d'un coup on, on a commencé à partir avec eux. je n'ai pas su que j'étais morte j'ai vu simplement que j'ai laissé un manteau là alors que ce corps c'est comme un habit et quand il est tombé par terre, nous sommes partis. Mes amis ont vu que j'étais tombé et je suis morte. Mais moi, j'ai vu comme j'ai enlevé comme un habit, j'ai laissé, j'ai partais avec ces gens. Et alors qu'on était en, en chemin, je me regardais. J'ai regardé, j'avais un très très beau corps. Qui ressemblait vraiment au corps des gens qui, qui m'escortaient. Alors je leur ai dit, mais bien aimé, donc il y a d'autres corps si merveilleux que ça. Oh, j'étais toute contente. Et ces gens m'ont dit Mais comment tu es étonné de ton corps Tu ne lis jamais la Bible. Je leur ai dit moi je ne sais pas lire la Bible Ils m'ont dit tu dis vrai C'est lui qui ne lit pas la Bible Il ne peut pas connaître les choses d'en haut mais seulement si tu lisais la Bible chaque jour Certainement tu serais déjà en connaissance de, la, de livre de 1 Corinthiens 15e chapitre 40e verset Tu saurais déjà qu'il y a un corps glorieux céleste et un corps terrestre j'aimerais que tu lises toi-même ta Bible parce qu'on n'a pas assez de temps et j'ai vu qu'on est parti la première chose qui m'avait émerveillé c'était mon corps comment il était transformé la deuxième chose je ne, je, je ne me voyais pas comme un mort. J'avais toute ma conscience et mon intelligence. Je parlais avec ces gens-là. Ils me posaient des questions et je répondais. Moi, je posais de même des questions et ils me répondaient. Et je savais qu'on a quitté un endroit et on allait vers un autre endroit. J'aimerais te dire... Quand si tu es chrétien vraiment chrétien ne crains pas la mort la mort ce n'est pas comme la mort c'est juste un changement c'est juste laisser ce corps et habiller le corps de gloire Amen Amen et après cette vie, il y a une très belle vie. Pour recevoir cette vie, il faut agir sur cette terre. C'est commencé ici. Et j'ai vu comment amener. Oh, on m'a amené dans un pays inchi Oh, c'était très très beau pays Kwambia, nini. Oh, je ne sais pas comment t'es dit Quand je regardais, j'étais tout étonné yon, inchi, wauliza, inchi Nzuri, hi, hi, inchi gani. Quand je regardais, j'ai dit à ces, à ces gens qui m'escortaient Mais un très très beau pays, c'est quel pays ça ils m'ont dit, le pays que tu c'est ce qu'on vous parle chaque jour, le ciel, le ciel, c'est ici. La Bible, c'est la parole. Que tu crois ou non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et le ciel existe. Le royaume de Dieu existe. Et un jour, nous irons là-bas. Nous pouvons acclamer pour la, la gloire. gloire. Oh, j'ai vu des choses merveilleuses. Et quand j'ai regardé, j'étais étonné. J'ai regardé ce pays là Ça n'avait pas de fin Je regardais les maisons construites Je ne pouvais pas comprendre comment Je leur ai dit Ici aussi il y a des maisons comme chez nous Ils m'ont dit ça c'est le paradis de saint Quand quelqu'un meurt là-bas il vient se reposer ici, dans ce pays. Ici n'entre pas un païen. Ici n'entre pas un pécheur. C'est seulement des chrétiens qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. C'est ceux-là qui viennent se reposer dans ce sang. Et pays. on était en train de parler avec ces gens. Ah, j'ai regardé, par, par là où on venait, il y avait comme une espèce de voiture qui venait. J'ai regardé, j'ai posé la question, j'ai dit, ah oh, mon Dieu, ici aussi il y a une voiture. On m'a dit, non, ça ce n'est pas une voiture. Ça, c'est le char. C'est le char qui avait pris Eli, qui avait pris Enoch. C'est ce char qui va prendre les gens de Dieu, les hommes de Dieu qui meurent là sur la terre. Seulement, ça ne prend pas des païens. Ça ne peut pas amener ici un pêcheur C'est seulement un chrétien. Saint. Je leur ai dit, moi aussi je suis chrétien. On m'a déjà baptisé. J'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas amené ici avec ce char-là On m'a dit, toi, tu ne peux pas... À, on ne peut pas t'amener ici avec ce chien parce que toi tu dois rentrer là chez vous. Parce que ça ne peut pas amener ici. Un non, non, corps non, corps non. Corps. Ah, seulement quand tu deviendras sainte devant de Dieu. Et là on était en train de parler. Et ce chien est rentré dans ce pays. Oh j'ai écouté en chant. Oh on était en train de non, faire des nuits. Il y avait des instruments je ne sais pas de quel genre. J'avais une très grande joie. Non, je voulais voir ces gens-là qui chantaient et qui jouaient aux instruments. Mais seulement on n'a pas voulu que j'y entre. On m'a arrêté juste à, à, à, à l'entrée. Et j'ai vu que de là venait un homme, un grand, un géant. Et il était vraiment brillant alors j'essayais de le regarder je ne pouvais pas voir son visage parce que ça brillait fortement et il est venu devant moi il m'a dit vous avez vraiment bien prié Kwa nini kuomba na il m'a dit, mais comment vous savez très bien prier comme ceci? Hamupende kufanya hivyo mais seulement vous ne voulez pas le faire ainsi chaque jour. Sasa, tusikia, kwa nini Et alors j'ai dit, donc quand on priait là, vous nous écoutez, il dit, mais pourquoi pas? Nika sema, na waza mungu sana. Et j'ai dit, mais moi je crois que Dieu est très loin. Il m'a dit, non, Dieu n'est pas loin de ses enfants. Dieu est au milieu de ses Et enfants. Et quand vous priez, Dieu vous écoute. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas répondu à nos prières Et lui aussi m'a posé la question, mais pourquoi vous avez refusé de vous faire baptiser je lui ai dit, mais écoute, on nous a déjà baptisé, on ne peut pas se faire baptiser une seconde fois. Et il m'a posé la question, c'est quel genre de baptême vous avez J'ai dit, on nous a versé juste de l'eau sur la tête. Mais c'était seulement au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Et il m'a posé la question... Est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens J'ai dit oui. Il m'a dit Jésus était baptisé de quel genre de baptême J'ai dit en tout cas ça, je ne connais pas le baptême de Jésus. Il m'a dit Jésus était baptisé dans le Jourdain dans l'eau qui coule dans quand, quand tu suis Jésus Christ vas-y faire comme Jésus a fait il a été baptisé par immersion Vous aussi allez-y qu'on vous faire baptiser ainsi Et c'est là le vrai baptême Et c'est ce qui existait depuis temps. Seulement parce que les gens sont en train de changer des choses C'est pourquoi il y a plusieurs façons d'être baptisé mais seulement le vrai baptême, il y en a un seul. C'est seulement par immersion. L'image de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Je n'avais plus quoi dire. Il m'a introduit dans ce pays. Bien aimé. Oh, j'étais étonné. Oh, Dieu reste Dieu. Et le royaume de Dieu existe. Et un jour nous irons Je voyais un pays Qui était à perte de vue Je voyais il y avait Beaucoup de gens dedans Des gens qui étaient beaux ils avaient une joie dépendante. ils étaient en train de chanter pour et ils, ils, ils, ils utilisaient des instruments que je ne comprenais pas bien aimé chante continue à chanter pour toi Dieu. qui sais bien jouer aux instruments fais le encore parce que même là-bas on chante et la Bible dit, toutes choses va s'arrêter. Mais seulement au ciel, là, on restera en train de le louer. De imba, Et si tu es chanteur, chante. Piga, piga, ni mozuri, ni si abutumou. tu sais jouer aux instruments, fais-le, c'est bien, c'est louer Dieu. Il m'a dit, regarde les saints. Les gens qui étaient morts chez vous. On et vous pleurez là-bas vous disiez qu'ils sont morts. En... regarde là où ils sont en regarde la joie qu'ils ont regarde comment ils sont ils brillent et il m'a dit d'ailleurs jusque là ils n'ont pas encore connu la, la, le grand éclat ils n'ont pas encore connu la grande parce, parce qu'ils n'ont pas encore vu le Seigneur et le jour qu'ils le verront ils seront encore plus beaux que maintenant oh j'étais toute contente bien aimé oh le ciel existe allons-y au ciel Amen, amen. amen. Yo. Bien aimé Il m'a dit regarde là où ils sont en repos Et un jour ils quitteront cet endroit Ils iront maintenant dans la nouvelle Jérusalem Et là ils seront encore plus éclatants Ici. Et j'ai vu, on m'a enlevé de là. Viens, on va te montrer la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, j'étais tout étonné. J'ai regardé le pays. C'était comme des vitres qui brillaient à mesure. Et je voulais regarder, mais je ne pouvais rien comprendre. Et dans ce pays, il y avait une rivière. C'est une rivière qui arpentait le. Et l'eau était toute éclatante. Je n'ai pas euh, traversé cette rivière. J'ai vu simplement que je suis rentré dans ce pays. Je regardais. J'ai vu ces camps. Comme... Quelque part où on a étalé de l'or pur. Et partout il y avait de l'or. Partout il y avait de l'or. J'ai dit, bon, je vais essayer quand même de marcher là-bas. J'ai dit, bon, j'essaie de marcher pour voir si je vais marcher comme on marche sur la terre. Mais seulement je n'ai pas pu. C'était en train de, de, de, de vaciller on m'a dit toi tu ne peux pas marcher dans ce pays parce que personne n'y est déjà entré. là c'est l'endroit que Dieu a préparé pour les saints c'est ici l'endroit où Dieu vivra avec Jésus Christ avec tous les saints et il y aura une de joie sans fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons, on nous a déjà préparé un bon endroit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Ah, un jour, tu verras ça. On m'a dit, c'est ici que les saints vivront avec Dieu éternellement. On m'a dit, viens, on va te montrer où sont les pécheurs qui meurent là sur la terre. J'ai vu un endroit, il y avait comme un grand trou et c'est ce grand trou il y avait comme oui, du sang. Dit, dit, et les gens qui étaient dedans ils exprimaient une grande douleur et, et ils étaient en train de se gratter comme s'il y avait des insectes qui les piquaient et on m'a dit tu vas écouter les pleurs des pêcheurs oui, et ils étaient en train de pleurer en disant Oh le Seigneur Dieu il est, il est bon que tu nous prennes de cet endroit et que tu nous jettes dans le feu et qu'on se consume et qu'on se termine. Et ils m'ont dit que ça c'est un mensonge le feu ne s'éteindra jamais. Et le corps des pêcheurs ne se consumera jamais. Ils, ils seront en train d'être brûlés pour l'éternité. Et ils m'ont dit, maintenant, c'est ici que tous les pêcheurs, quand ils meurent sur la terre, ils viennent attendre attend Et ils attendent ici le feu de la graine. Comme Et comme les chrétiens attendent au paradis, Na wale et eux attendent ici. Et jusqu'à ce qu'on va ouvrir le feu. Et ce feu-là sera ouvert le, uniquement le dernier jour. Bien aimé, j'ai pleuré. Et on est allé maintenant me montrer le feu dans la guerre. J'ai vu des choses comme des fûts. J'ai vu sept fûts. On m'a dit que c'est sept fûts, ça conserve le feu de la guerre. Et le feu est gardé là-bas. Ça sera ouvert un seul jour. Et ça sera le fin, la fin du monde. On m'a dit, tu ne vas pas simplement voir ces fûts. Et maintenant, tu vas écouter ce qui est gardé dedans. J'ai vu, ils ont pris quelque chose qu'ils ont jeté dedans. Et il y a eu comme un grand bruit, ce feu-là s'est déchaîné. Ah, ça produit un grand bruit, plus, plus, plus que le bruit de tonnerre. Et je fouillais. Et je courais vers ces gens qui m'escortaient. Et eux fuyaient aussi. Et je fouillais vers eux. eux et eux m'évitaient. Et j'ai couru. Je suis allé. Et eh, quand je suis tombé là moi-même dans mes pensées, je croyais que j'étais déjà dans le feu. Et eh, ils sont venus, ils m'ont relevé. Una ils m'ont dit tu as fui le bruit du feu seulement Et le jour où on va ouvrir ce feu oui, et, le Zambi, wapi. et les pêcheurs où est-ce que vous allez kila siku. On vous prêche chaque jour Vous ne voulez pas écouter La Bible est écrite Vous ne voulez pas la lire Vous allez à l'église Mais vous ne changez pas sa, sa, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse Dieu a déjà préparé le, le feu depuis la création du monde et c'est seulement pour les pécheurs et les non-croyants on m'a dit, viens voir là où vos œuvres vous attendent. J'aimerais que tu m'écoutes bien. Ici. Et j'ai regardé, j'ai vu euh, quelque chose qui ressemblait à une armoire. J'ai vu, on a appuyé comme on appuyait un bouton. Et cette armoire s'est ouverte. J'ai vu qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de papiers dedans. On m'a dit, tu vois ces papiers. C'est là qu'il y a le dossier de chaque être. Toute personne qui vit ou qui a vécu sur la terre, son dossier est là. Que tu sois chrétien Que tu sois païen Que tu sois grand Que tu sois jeune Ton dossier est là-bas Et là il y a juste deux chemins hein, Le premier c'est pour entrer au ciel Et le deuxième c'est pour aller à enfer Et chaque personne qui meurt doit passer par là. Quand il arrive par, par là, il prend son dossier. Et quand tu termines de lire ton dossier, tes œuvres vont te montrer la voie que tu dois prendre. Si tu es saint, ta voie est là. Et tes œuvres vont te montrer. Et si tu es païen, tes œuvres aussi te montreront ta voix. Avant que Dieu ne te juge, tu seras jugé par tes œuvres. Si tu ne sais pas lire, c'est là que tu apprendras à lire. Si tu étais aveugle, né aveugle, c'est là que tu vas voir et tu vas lire. Ce n'est pas Dieu qui va lire ton dossier. Toi-même, tu vas le lire. Deuxième chose. Il n'y aura pas un parent avec son enfant. Il n'y aura pas un pasteur avec son fidèle. Il y aura seulement toi, Dieu, et tes œuvres. Oh c'est très amer Je ne savais pas lire Depuis que j'étais né Je n'ai pas été à l'école Je ne savais même pas lire J'ai regardé, j'ai vu mon dossier Qui était ouvert J'ai lu Mama Domitila Mama Domitila chini ya jina langu de matendo yangu yo toutes mes œuvres depuis ma jeunesse Jusque ce jour-là Et je regardais, je commençais à trembler. Je commençais à pleurer Je voulais éviter le dossier de mes yeux Pour regarder en, en bas Et je regardais en bas, le dossier était encore là Je voulais encore regarder par derrière Juste pour que je lise pas. J'ai regardé et partout mon dossier y était j'ai commencé à pleurer à Qu'est-ce que je dois faire Et Regarde mon péché, mes péchés sont déjà écrits. Qu'est-ce que je dois faire pour que je reçoive le pardon On m'a dit, attends un peu. J'ai vu quelque chose qui ressemble à une écran de télévision. Un grand. J'ai vu qu'il a appuyé comme sur un bouton. J'ai vu la télévision s'allumer. Oh bien aimé. J'ai pleuré. Et tout de suite il y a des écrits qui apparaissaient sur l'écran. Oh, C'était écrit... Des œuvres. Et tout de suite, j'ai vu moi-même, j'étais dedans dans les camps. Ma vie était en train comme de défiler là-bas dans, dans yes, we, bien camps. Je vois tout ce que j'avais fait, yangu yote. toute ma vie. Oh, j'ai commencé à pleurer. Si c'est une chose de quelqu'un que j'avais volé. Na même comme, comment j'avais volé ça. Je vois ça apparaître. Si c'est quelqu'un avec qui on, on s'est bagarré. Et j'ai vu comment on s'est bagarré. Si c'est l'impudicité que j'ai commis. Na, na et même l'homme avec qui on a fait comme les choses se font Yo. bien aimé j'ai pleuré on m'a dit regarde tu pleures donc, tout apparaît le jour, l'heure, la minute. Tout défile là-bas. Et ce qui m'a vraiment touché, les choses que j'avais faites dans mon jeune âge, je voyais ça comme si je venais à peine de le faire. Oh, bien aimé, je posais la Il question. Qu'est-ce que je dois faire pour que ces choses soient pardonnées devant Dieu On m'a dit, le pardon ne s'obstient que quand tu es sur la terre Je leur ai dit, retournez-moi tout de suite pour que j'aille confesser la mon péché. J'aimerais retourner là pour confesser mon péché. Ils m'ont dit, tu pleures parce que tu as vu et chaque jour on ne te prêche pas. Pourquoi tu ne changes pas? À partir d'aujourd'hui, sache que les yeux de Dieu, c'est comme une caméra. Ça marche Avec toi partout où tu vas Partout où tu vis Les yeux de Dieu sont là Et un jour tu te verras Comme tu vis Et Tu vas pleurer parce que tu vas Commencer à voir toi même De tes propres yeux ta vie je leur ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, retournez-moi pour que j'aille demander pardon. L'amertume, c'était que je rentre. Et j'ai vu, on m'a sorti de cette euh, J'ai On m'a montré beaucoup de choses, mon temps est presque fini. On m'a montré des enfants qui sont morts sur la terre. Des enfants qui sont morts parce que des, des femmes ont avorté. Bien aimé les mamans qui avortent. Sachez que c'est un péché devant Et ces enfants sont au ciel. Ils t'attendent avec les produits que tu as utilisés pour provoquer l'avortement. C'est un péché et c'est tuer. Et si tu es chrétien, tu n'es pas... Censé faire cela. Et un jour, tu vas être en jugement avec ses enfants. On m'a montré les religions des gens sur la terre. Comment nous avons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les gens se divisent en dénominations, en de groupes j'ai posé la question tous ces groupes c'est quoi on m'a dit ça, c'est les catholiques, ça, les protestants. Mais pourquoi ils sont divisés en groupes Et, et on m'a dit, mais c'est ce que vous dites là chez vous sur matin? nous sommes des Anglicans, nous nous sommes des Pentecotistes, nous nous sommes ceux-ci. J'ai dit, mais est-ce que ça c'est aussi un péché? Ils m'ont dit, ce n'était pas un péché. Mais Zambi, seulement il y a un péché en eux. Ils n'ont pas l'entente. Ils n'ont pas l'amour. Ils aiment plus leur dénomination. Et ceux-ci aiment aussi leur dénomination. Et ça, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aller aussi. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on aille l'entendre et crier l'amour. Les catholiques avaient leurs affaires. Ils avaient beaucoup de choses, je ne je, je ne peux pas. Seulement, ils avaient beaucoup de fardeaux qui pesaient. Ah, ils étaient en train de, de dormir dans la maison de Dieu comme des cadavres. Et j'ai posé la question c'est quoi ça On m'a dit ceux-là, ce sont des ivrognes et des gens qui fument la cigarette Je leur ai dit, mais ça aussi c'est un péché devant Dieu. On m'a dit, tout ce qui peut détruire le corps d'un homme, c'est un péché devant Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas voir sa livrée, fumer pour détruire le corps. Quand tu tues ton corps, Dieu n'est pas content. Je leur ai dit, mais la vraie religion, c'est quoi On m'a dit, la religion, c'est quoi J'ai dit, mais c'est suivre Dieu. On m'a dit non. Suivre Dieu, c'est suivre la parole de Dieu. Et nous, ici, on ne connaît pas vos religions. C'est pourquoi quand on vous dit, abandonner telle chose, vous dites, non, ma religion ne m'interdit pas ça. Mm -hmm. Dieu aime le chrétien, mais Dieu ne connaît pas ta religion. Seulement le chrétien qui croit en Jésus Christ j'ai vu on m'a sorti cette on m'a montré beaucoup de choses on m'a montré le groupe de pasteurs et qui étaient en train de parler concernant le mariage de Christ. ils étaient en train de discuter sur le problème de mariage à l'église bon, c'est quoi le vrai mariage et c'est quoi le, euh, le faux mariage et ces passeurs étaient en train de parler concernant le mariage mais seulement c'est qui a dit, m'a dit toutes ces discussions pourquoi le mariage est unique mais pourquoi toutes ces discussions Dieu a créé l'homme et la femme. Ces affaires-là, des divorces, c'est poser des questions. Le vrai mariage, c'est quoi ça n'a aucune importance le mariage est unique qu'il parle de beaucoup de choses mais le mariage reste unique pour terminer parce que mon temps C est très court si tu veux bien écouter tu tout, vas prendre le livre on m'a montré maintenant ici sur la terre j'ai regardé ces ténèbres. J'ai regardé, dans ces ténèbres, il y avait des choses qui se promenaient. Comme des porcs. Ça mangeait des histoires Et sales. Et ça marchait dans la boue. Il m'a posé la question, c est c est quoi? Quoi? Je leur ai dit, bon, là, ce sont des porcs que nous élevons chez nous. Ils m'ont dit, non, ce ne sont pas des ce porcs. Ce sont des hommes, des gens que tu as laissés sur la terre. Mais ils ne sont pas chrétiens Ce sont des païens et des pêcheurs Un pêcheur Un païen Que tu manges bien Que tu t'habilles chiquement si tu n'as pas confessé ton père, devant mungo. Dieu, c'est comme un porc qui est en train de te souiller dans la saleté. Hana kwa devant Dieu, un pêcheur n'est pas respectable. Mupagani, jina yake un païen, son nom n'est même pas connu au ciel. Alfa, wa wa que tu sois riche. Comme comme hauna, pas, yes. Si tu n'as pas Jésus. Oh, c'est vraiment dommage pour toi. J'ai vu, on m'a montré quelque chose. Il y avait comme la peau d'un bœuf qui était jeté Il y avait comme la peau d'un bœuf qui était jetée là. On m'a dit c'est quoi ça? J'ai dit mais là c'est la peau d'une vache qu'on a On m'a dit non, non, non, ce n'est pas la peau d'une vache. Mwili wako voilà, c'est ton corps qui est à partir d'aujourd'hui, oui, oui, oui. sache que ton corps, c'est la poussière et ça va retourner à la poussière. C'est la poussière, ça va retourner à la poussière. Oui, oui, oui. Est, il est très important que tu puisses réjouir ton, oui, oui, oui. Arme, ton corps et, au lieu de réjouir seulement ton corps. Oui, oui. Mmh. Quand j'ai regardé dans ces ténèbres qui étaient au fait la terre, j'ai vu qu'il y avait des petites lumières qui brillaient. Mime nikauliza, il est matala kidogo kidogo inawaka Ndani J'ai posé la question, alors ces petites lumières là qui brillent dans ces ténèbres, c'est quoi? Wananiambia, ile unaona matala kidogo kidogo inawaka Ndani Agiza, ni wakrisu wanaishi duniani. Ils m'ont dit, les petites lumières que tu vois dans ces ténèbres, ce sont les chrétiens qui vivent dans le monde. Amen. Amen chrétien ou chrétienne, là où tu es, Dieu te voit comme la lumière qui brille dans les ténèbres. Mungu, Quand nous prions Dieu kweli, dans la vérité, uhaki, dans la vérité, Mungu Giza. Dieu nous voit comme la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Et il m'a dit, le chrétien là où il est, kama nulu, kama Dieu le voit gase. comme la lumière, comme une lampe. Même si tu es derrière quelqu'un, même si tu habites une maison non éclairée, yes. mais tu vis en Jésus-Christ, Dieu te voit un homme respectable. Hallelujah. Amen. Oh. Wow. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la parole de Dieu que j'ai dit, quand l'église sera enlevée, quand Jésus-Christ va enlever son église, les ténèbres vont envahir la terre. Nous n'irons pas avec l'électricité L'électricité va rester Mais la Bible dit qu'il y aura des ténèbres Parce que l'église sera enlevée Parce que nous, nous sommes la lumière du monde C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous conduire comme nous voulons Parce que nous devons éclairer pour pour tout le monde Dieu, et la parole de Dieu dit on va vous observer par votre vie votre comportement. C'est wa pourquoi nous ne pouvons pas nous mélanger aux païens. Wa wa C'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre comment les païens marchent. Ce sont eux qui vont venir vers nous pour voir comment nous marchons. Si, si, si, Ce n'est pas nous qui vont aller prendre comment vivre chez si eux. Wa nous. Nous ne pouvons pas nous mélanger Anatouko avec la vie du monde. Parce que nous sommes des personnes merveilleuses. Nous ne devons pas commencer à chercher les choses du monde. Parce que nous, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes les gens de Dieu. La Bible dit que nous, notre bonheur, c'est au ciel. Après ces choses, il m'a dit. Je vais te dire deux choses J'ai vu un grand livre C'était très grand On m'a dit tu vois ce livre C'est là qu'est écrit les nom des saints La personne dont le nom ne se retrouvera pas là-bas ne peut pas entrer dans le royaume ah, et le nom rentre là-bas le jour que tu crois au Seigneur Jésus si ton nom n'est pas là tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. On m'a montré beaucoup de choses. Je ne peux pas compter. Mais, mais la, la personne grande. Géante, elle m'a dit, euh, je te dis aujourd'hui, comme tu vas rentrer, va dire aux gens. N'augmente pas à ce que tu as vu O'sipunguze. Ne diminue pas ce que tu as ouliwana. vu Mais dis exactement comme tu l'as vu Et deuxième chose que tu diras aujourd'hui Après la vie que nous avons ici Il y a une autre vie aussi. Et il y a deux sortes de. La, la bonne vie Et la mauvaise vie et pour recevoir cette bonne vie, c'est rechercher ça aussi longtemps que tu es sur la terre. Si tu veux avoir une bonne vie là aussi, confesse ton péché, crois en Jésus-Christ, marche selon la volonté Si, si tu ne veux pas, la guerre t'attend. La, la troisième, va dire aux gens. Si tu veux prier Dieu Ne prie pas le chapelet Ne prie pas au nom de quelqu'un Que ce soit un saint au ciel Ne prie pas au nom de quelqu'un La troisième chose, Ne t'agenou pas devant les, les, les, les idoles Devant des représentations quand tu veux prier, demande à Dieu au nom de Jésus. Si Jésus n'y est pas, il n'y a rien que tu aies tout. Si Jésus n'est pas dans ta vie, oh, ta vie, c'est la vie des pauvres j'ai posé la question c'est lui qui était grand je lui ai dit mais toi c'est qui il m'a dit mais pourquoi tu veux me connaître je lui ai dit mais je veux connaître où est Dieu parce que j'ai quelque chose à lui dire. Il a dit, mais parle seulement, Dieu va t'écouter. J'ai dit, mais vous avez dit qu'ici c'est le ciel. Je veux absolument voir Dieu et que je lui dise quelque chose. Lui m'a dit, non, non, non, non, parle, Dieu va t'écouter. J'ai dit, non, non, non, il faut que je le voie. Cet homme a dit. La Bible dit Quand quelqu'un me voit Il voit le Père Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. J'ai dit donc toi c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. J'ai commencé à prier. Je lui dit, ai dit j'ai juste quelque chose à demander. Je n'ai pas d'enfant. Que Dieu me donne un enfant. Il m'a dit, c'est juste ça, j'ai dit, oui, juste ça. Et c'est ce que je voulais voir Dieu pour le lui dire. Parce que je n'avais pas d'enfant. Il m'a dit, ok. Il m'a dit beaucoup de choses. Je n'ai pas dit ça. Si tu veux, tu vas lire le livre. Et cet homme grand géant a dit aux deux personnes qui m'expruntent. Il dit, ok, vous l'amenez maintenant, vous la retournez. Ils m'ont pris de force. J'ai pleuré. Je ne voulais pas retourner. On m'a pris comme la police... Est les gens. Parce que j'ai refusé Je ne voulais pas retourner Ils m'ont pris de force On m'a retourné Jusque là où j'avais laissé mon manteau C'était là étalé Je ne voulais même pas regarder ça Je voyais ça très laid. Je ne voulais même pas regarder à ça. Mais pour m'introduire dedans, c'était toute une lutte On m'a pris de force J'ai lutté Mais parce qu'ils étaient à deux Et ils avaient vraiment la force Ils m'ont introduit des forces et tout d'un coup, j'ai regardé, j'étais ressuscité. J'ai regardé. Oh Alléluia. Amen. Oh, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Mon corps pourrissait déjà. Partout on avait bouché parce que partout ça puait déjà. Ça sortait des insectes Et je sentais des choses se promener sur mon corps. Je ne pouvais pas parler. J'étais en train de crier seulement. Dieu reste Dieu. La deuxième chose qui m'avait... J'ai vu que j'étais dans la maison étalée. On m'a déjà couvert d'un drap blanc. Et les gens déjà parce que le corps puait déjà et les gens étaient loin là à et j'ai crié ah, okay. comme j'ai en, en, en revenant j'étais en train en fait, de lutter et j'ai crié pour ne pas revenir et quand je, je suis ressuscité, je suis ressuscité avec ces cris-là. Et les gens ont écouté seulement, j'ai crié. Je n'ai pas vu ces gens-là. Et les gens venaient pour emprunter. La première personne qui est venue et qui m'a accueilli, c'était mon mari. Même comme j'ai pu. Il ne pouvait pas m'en laisser, il s'est forcé, il est rentré. <rire> il a montré vraiment un amour. Amen. Et je suis ressuscité. C'était un grand. Et j'ai dit mais c'est quoi? On m'a dit mais tu étais morte quatre jours durant. Je leur ai dit mais pourquoi vous ne m'avez pas enterré? Autre quoi naomba. On était en train de prier. Oh, J'étais morte quand on était en brousse. On m'a sorti de là. On m'a retourné à la maison pour aller m'enterrer. Et pendant qu'il priait, Dieu a dit, ne l'enterrez pas. Laissez-le là. Je l'ai pris, je l'ai levé la retournée. Maana Et c'est pourquoi on ne m'a pas enterré. Vita oh, quand je me suis levé, c'était une grande lutte. Wale watu wote, moja, Et toutes les douze personnes avec qui on était en prière, on voulait les tuer. Oh, parce que vous avez tué quelqu'un en brousse là où vous étiez supposé aller prier et vous ne voulez pas l'enterrer. Et il commence à puer même. Et c'était une lutte. Et Dieu m'a retenu. Dieu connaît toutes choses qui se passent sur la terre. Et je suis resté trois semaines. Et mon corps s'est reconstitué. J'ai pris le. La face. Je n'étais pas allé à l'hôpital. La chose que j'ai faite confessé mon péché c'était une grande réunion il y avait des gens qui venaient de partout et j'ai témoigné et avant de témoigner j'ai demandé la Bible j'ai dit j'ai lu mon dossier au ciel mon Donnez-moi la Bible. Parce que quand j'étais allé, j'étais allé, j'ai lu. On m'a donné la Bible. Ah, les, les mêmes choses que j'avais lues là, c'est la Bible. J'ai commencé à lire. Les gens étaient étonnés. J'ai dit donnez-moi un autre. On m'a donné un autre livre. Les gens tremblent. Parce qu'ils me connaissaient. Je n'ai jamais été à l'école même un seul jour. Et les gens étaient étonnés. Les, je leur ai dit, les choses que j'ai vues là-bas, je vais les dire. Et j'ai commencé à témoigner. Les choses que j'ai vues Et je leur ai dit, allez-y, vous allez me baptiser Parce par immersion. Parce que Dieu m'a dit de me faire baptiser Parce par immersion. Je ne me suis pas fait baptiser sœur. Ah, on nous a baptisé près de 100 personnes. Parce que beaucoup de pasteurs étaient là pour baptiser. Oh, beaucoup de gens ont cru. Gens gens. Beaucoup de gens ont confessé. Gens gens. Ont beaucoup de gens ont accepté le baptême par humain. Par à partir de ce jour, de <chrétienne> je suis devenu une chrétienne. Une chrétienne qui va au ciel. <chrétienne> je ne suis pas une chrétienne d'une religion. Non. Parce qu'au ciel on ne m'a pas dit La vraie religion On m'a dit le chrétien Qui marche avec Jésus Christ Et je leur dis j'irai au ciel Pourquoi Parce que j'ai vu avec mes yeux J'ai marché avec mes pieds J'ai visité le ciel Et un jour je vais retourner là-bas Partons au ciel. Alléluia. Que Dieu vous aime. La deuxième chose. Permettez-moi de terminer ensemble. Quand je m'étais réveillé, j'ai regardé. Et j'étais vraiment seul dans la maison. D'autres ont fui. Yo, Oh bien aimé c'est Amen Juste parce que j'ai pu ils ont fui J'avais mon mari qui m'aimait beaucoup mon mari aussi, à cause de l'odeur, il ne pouvait pas supporter, il s'est éloigné aussi. J'avais des, des, des frères et sœurs avec qui je suis né de Ou la même sana. qui m'aimaient beaucoup. Et quand j'étais morte, elles ont fui. J'avais des amis. Comme mon corps pué, ils, ils ont fui. Bien aimé, je vais te dire une chose, tu n'as pas de vrai frère. Tu n'as pas de vrai ami. Tout cela que tu as, ce sont des voisins et des voisines. Nous avons un seul frère, celui qui nous aime tant. Hata nuka, hata Même kuacha. si tu pues, il ne peut pas t'abandonner. Même dans le sépulcre, il est avec toi partout. Hata Magonjwa ya kuambukiza, hata kuogopa. Même si tu souffres d'une maladie contagieuse, il ne ha, peut pas te craindre. Kukukimbia. Il ne va pas te fouiller. Cependant que tu es dans un, dans un état où les gens te fouillent, que lui s'approche plus Hi de toi. C'est là qui va vraiment montrer son amour. Kuyo Dieu. Ndugu, ni nani? Et ce frère, c'est qui? Ce frère là, c'est qui? Yes, oh c'est Jésus Christ. Alléluia! Alléluia! Clamons. Amen, amen. Amen. Nous Christ. avons un frère, Jésus Christ. On a Yesu. Tu es Jésus? On a Yot. Tu es tout. On a Yesu. Tu es Jésus. Tu es pauvre. Oh, tu es pauvre? Ok, tu es un homme qui, qui a le pardon. Tu n'as pas. Oui, oui. pas de tu es pauvre. J'aime Jésus. Et je continue à l ai l air. L air. Je vais continuer à répondre. À continuer à répondre à Et si tu étais je là, tu ne le connaîtrais. Je te demande de le connaître. La Bible dit que c'est lui le chemin, la vie. Et, et si tu veux le voir, tu le verras. Bingo. Le ciel existe. Le Saint ira au ciel. Que Dieu vous bénisse. Bingo. Tu veux aller au ciel? Bingo. Combien veulent aller au ciel? Nous manifestons. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Tchau, <laughs> tchau,